Dans cette capsule vidéo, on vous explique ce qu'on entend par le terme « graphomotricité » et pourquoi c'est celui qu'on a retenu dans ABC Boom Plus. En français, le terme « écriture » désigne à la fois « la production de l'écriture euh, avec un geste moteur, soit à la main ou au clavier, euh, et les processus plus généraux qui incluent la récupération des idées, l'organisation des idées, la production des phrases, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe et euh, la production du geste. Le terme « graphomotricité » est le terme distinctif que nous privilégions maintenant pour parler de l'écriture produite à la main. C'est un synonyme de écriture manuelle, écriture manuscrite et de geste d'écriture. C'est l'équivalent du terme en, en anglais handwriting. Il y a moins de confusion en anglais parce que les deux termes existent writing pour les processus plus généraux et handwriting pour l'écriture qui est produite à la main. Pourquoi nous avons choisi le terme graphomotricité plutôt qu'écriture manuelle ou manuscrite Simplement parce qu'actuellement, c'est celui qui est le plus utilisé par les chercheurs de langue française. Dans le milieu de l'éducation au Québec, le terme graphomotricité remplace graduellement le mot calligraphie. En fait, on tend à délaisser le terme calligraphie parce qu'il fait trop référence à une belle écriture, à l'art de bien écrire. Alors que l'écriture manuelle euh, doit être efficace, c'est-à-dire que le scripteur doit écrire lisiblement, rapidement, puis en ayant recours à des gestes qui sont automatisés, c'est-à-dire qui demandent euh, le moins de contrôle et le moins d'attention possible pour libérer des ressources cognitives, pour les octroyer euh, au contenu de son écriture. La graphomotricité, ça signifie pas une belle écriture, mais une écriture qui s'adapte euh, en termes de vitesse et de qualité selon les contextes. Par exemple, si on écrit une liste d'épicerie où euh, on, fait, euh, une, euh, on prend des notes à l'école, on va favoriser la vitesse. Alors que si on met un texte au propre, on va plutôt favoriser la qualité. La graphomotricité inclut la représentation de, des lettres ou de la forme orthographique, la récupération des programmes moteurs pour produire ces représentations et écrire, écrire d'une manière automatisée, l'ajustement la, euh, la, de la forme, de la taille, de l'orientation, de la vitesse, la production motrice et les ajustements pour se corriger en cours d'écriture, ou par la suite. En fait, euh, la graphomotricité, euh, ce n'est pas un acte moteur à proprement parler. On pourrait plutôt la qualifier d'acte cognitivo-moteur. Et voilà! Si jamais vous voulez en entendre parler plus ou si vous voulez échanger sur la graphomotricité, autant au niveau du développement, de l'enseignement que de la rééducation, on vous invite euh, à nous suivre sur Facebook à, ou encore à vous inscrire à notre infolettre et puis euh, de venir sur notre site Internet pour consulter euh, les différentes ressources qu'on vous offre et nos formations. Merci et à bientôt!